Non, okay. Je vous suis un petit peu, puis après, voilà. Allez. Bonne vidéo, les gars. Merci bon beaucoup. A tout à tout à l'heure. À toutes. Ça, on va prendre un casque. Les aigues, les aigues. Hahahaha <rires> Yish <rires> Allez <rires> <'ai> <rires> Thank yeah. I'm away. C'est un peu See you.